Dans cette vidéo, nous allons définir ce que sont les grandeurs, et en particulier les grandeurs composées. Nous donnerons enfin quelques exemples de conversion. Pour commencer, rappelons la définition d'une grandeur. Une grandeur est une caractéristique qui peut se mesurer, se calculer. Selon le Bureau international des poids et mesures, il existe sept grandeurs simples. Pour le niveau collège qui nous intéresse, retenons qu'il faut connaître l'unité de longueur, appelée mètre l'unité de masse appelée kilogramme, l'unité de durée appelée seconde, l'unité d'intensité électrique appelée ampère. Nous utilisons aussi l'unité de température appelée degré Celsius. À partir de ces grandeurs simples définies par le BIPM, peuvent être construites toutes les autres grandeurs. Ce sont des grandeurs composées. Parmi les grandeurs composées, on peut distinguer les grandeurs produits qui s'obtiennent comme produit de deux grandeurs, et les grandeurs quotients, qui s'obtiennent comme quotient de deux grandeurs. Voici quelques exemples de grandeurs composées fréquemment utilisées au collège, en dessous desquels on trouvera l'explicitation de leur unité. L'air est une grandeur produit. C'est le produit de deux longueurs. Le volume est une grandeur produit. C'est le produit d'une aire par une longueur. La vitesse est une grandeur quotient. C'est le quotient d'une longueur par une durée. Le débit est une grandeur quotient. C'est le quotient d'un volume par une durée. La densité de population est une grandeur quotient. C'est le quotient d'un nombre d'habitants par une aire. L'énergie consommée par un appareil électrique est une grandeur produit. C'est le produit de la puissance de l'appareil par sa durée d'utilisation. La masse volumique d'un objet est une grandeur quotient. C'est le quotient d'une masse par un volume. Une échelle est une grandeur quotient. C'est le quotient de deux longueurs. Notons que dans le calcul d'une échelle, comme les longueurs sont exprimées dans la même unité, alors leur quotient est une grandeur adimensionnelle, c'est-à-dire sans unité. Voici un exemple. Si sur une carte, 1 cm représente 10 mètres, alors l'échelle de la carte est 1 cm sur 10 mètres, c'est-à-dire 1 cm sur 1000 cm, et après simplification par cm, l'échelle est 1 millième. Il n'y a bien plus d'unité. Dans cette dernière partie, regardons comment on peut convertir des grandeurs composées. Rappelons à cet effet que pour changer l'unité d'une grandeur composée, il faut convertir séparément les unités des grandeurs qui la composent. Voici quelques exemples d'illustrations. Convertissons 25 m carrés en décimètres carrés. Une R exprimée en m carrés est une grandeur produit. C'est le produit de 1 mètre par 1 m. Or, 1 mètre c'est 10 décimètres. Ainsi, 25 m carrés, c'est 25 fois 10 décimètres fois 10 décimètres, soit après calcul, 2500 décimètres carrés. En conclusion, 25 m carrés, c'est 2500 décimètres carrés. Convertissons 5 kWh en watt seconde Une énergie exprimée en kWh est une grandeur produit. C'est le produit d'une puissance exprimée en kW par une durée exprimée en heures. Or, 1 kWh, c'est 1000 watts et une heure c'est 3600 secondes. Ainsi, 5 kWh c'est 5 fois 1000 watts fois 3600 secondes, soit après calcul 18 millions de watts-seconde. En conclusion, 5 kWh c'est 18 MW seconde. Regardons pour terminer deux exemples de conversion de grandeur quotient et convertissons 90 km par heure en mètres par seconde. Une vitesse exprimée en km par heure est une grandeur quotient. C'est le quotient d'une longueur exprimée en km par une durée exprimée en heure. Or, 1 km c'est 1000 mètres. Et une heure, c'est 3600 secondes. Ainsi, 90 km par heure, c'est 90 fois 1000 m sur 3600 secondes. Soit après calcul, 25 m par seconde. En conclusion, 90 km par heure, c'est 25 m par seconde. Convertissons enfin 19,3 kg par décimètre cube, qui est la masse volumique de l'or, en g par centimètre cube. Une masse volumique exprimée en kilogrammes par décimètre cube est une grandeur quotient. C'est le quotient d'une masse exprimée en kilogrammes par un volume exprimé en décimètre cube. Or, un kg c'est 1000 g et un décimètre cube c'est 1000 cm3. Ainsi, 19,3 kg par décimètre cube c'est 19,3 fois 1000 g sur 1000 cm3, soit après simplification 19,3 g par centimètre cube. Pour conclure cette vidéo, on peut retenir que c'est une bonne connaissance des grandeurs simples et des unités associées qui permettra une bonne maîtrise et une bonne compréhension des grandeurs composées et de leurs unités.